Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, des events inédits, une roue de la chance à optimiser et un KVK de ouf, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo.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 Les amis, je vous l'ai donc dit, on va parler event et KvK de ouf, une ouverture en Terre du Roi qui fait le live de tous les streamers YouTube, sans exception sur Rock, bien évidemment. Regardons tout de suite avant cela les events. On a quelques pop intéressants déjà sur tous les serveurs. Normalement, c'est le pop de la roue de la chance. Alors, j'ai été surpris par le skin. Je pas fait attention, le skin de la tête en or pour notre nouveau Babour. Regardez un petit peu cette sculpture, la tête de cette sculpture. Je la trouve pas très ressemblante en fait euh, avec euh, Babour exactement. Je la trouve assez, euh, assez lointaine même. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu ratés dessus. On l'a vu dans la vidéo d'hier. Babour, est-ce qu'il faut investir dessus eh bien, écoutez, à ce stade, on n'a pas encore les premiers rapports. On les aura dans la journée, puisque nos amis et les méga-baleines ne vont pas manquer de le sortir et de l'optimiser. On va attendre. On en parlera donc très probablement dès demain de ces rapports. En attendant, on va se faire un petit tour. N'oubliez pas, il faut le conseil que je peux vous donner, hein, sauf si vous avez un premier tirage éclaté. <rire> Sauf si vous êtes vraiment un spender. Sinon, je vous invite à vous arrêter à 10 tours sur le coffre. C'est ce qu'il y a de plus rentable. Voilà une petite deuxième sculpture qui fait plaisir. Est-ce que je me fais 5 lancer tout de suite pour le débloquer Allez, je me fais 5 lancer tout de suite. Allez, j'hésite, hein, j'hésite. Allez, on va les garder pour plus tard parce que là, je sais pas, le tirage m'a l'air un petit peu moisi aujourd'hui. J'ai déjà essayé sur cette heure-là, du moins sur mes farms et le tirage était un peu éclaté. On a évidemment la crise de Céroli. Au niveau légendaire, c'est toujours aussi chaud. Vous le voyez, j'en ai passé deux. J'ai pas encore tenté les trois autres. Hein. Donc, il faudra, sauf Frida que j'ai raté, il faudra que je le fasse. Mais surtout, on a cadeau de connexion. Alors, cadeau de connexion franchement c'est pour nous filer les nouveaux parchemins et épiques hein. on va aller les voir tout de suite, c'est parchemin, puisque je vous en avais parlé, ce nouveau set épique qui est sorti. Alors, normalement, dans les sets, on doit pouvoir le retrouver s'ils l'ont mis. Non, ils ne l'ont pas mis dans les sets, parce que ce n'est pas un set. Tout simplement, on le retrouve en individuel. Alors, voilà, on le retrouve sur le bandeau en acier de chevalier. Ce premier item, hein. il avait déjà fuité, pas les stats, mais en tout cas, le skin... Santé des unités de siège plus 8%. 8% ça commence à être très très lourd pour un casque. à titre de comparaison, si on prend les autres légendaires, on a de l'attaque à 8%, de la défense à 7,5%, de l'attaque à 8% et encore de la récolte à 8%. Mais... Nous n'avions rien qui donnait de la santé sur des épiques, hein, bien évidemment, et la santé des unités de siège plus 8% sur les nouveaux commandants d'attaque à distance d'ingénierie, ça va faire plaisir au niveau donc cet item-là. Franchement, sur le papier, il est extrêmement bien. En revanche, le coût de craft est un petit peu élevé, je trouve. On a aussi un nouveau plastron qui est arrivé. La cape valeureuse de chevalier. Attaque des unités de siège plus 8%. Vitesse de marche, encore une fois, optimisée. Alors, l'attaque des unités de siège plus 8%, là, c'est pas ouf. On aurait préféré de la défense hein, ou de la santé, bien évidemment. Mais bref, si je vous ai le comparatif hein, avec les autres niveaux Épique. La plupart donnent de l'attaque, sauf la bénédiction du seigneur des ténèbres qui donnait de la, du bonus défense en cavalerie. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est sortir un nouveau set qui donnait aussi des avantages sur d'autres classes. Mais ils n'ont pas souhaité le faire. Au niveau des gants, je les ai déjà, je peux les forger. On a les gants usés de chevalier. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait euh, un 7. Hein. Je, je, vraiment, là, Lilith. Kevin, tu as eu une très mauvaise idée de les dépareiller. Défense et UT de siège, 5-5. On regarde, hein, c'est équivalent. On est sur du 6, du 4-5 ou du 5-5. Donc on est dans la moyenne. Et défense, c'est pas mal du tout, hein, si vous regardez. On a un gant éclaté qui donne de la euh, de l'attaque. Hein. Sinon, on en a le, la brutalité de 7... Cette qui lui donne de la défense également, les jambières je ne les ai pas encore, les jambières défense des unités de siège, plus 8% franchement, c'est un bon set hein. et on finit avec les bottes les bottes les soleraies d'hiver de chevalier, qui donne également 5-5 en santé, alors évidemment je vous invite à commencer par le casque et les bottes en priorité si vous avez des soucis de, euh, de matériaux, puisque c'est la santé qu'on vise, après on part sur la défense et on finit par le dernier donc c'est le plastron qui donne de l'attaque c'est mon conseil pour l'ordre on n'a pas eu de nouveaux bijoux qui donnent quelque chose alors je crois que je ne les ai pas ratés non on n'a pas de bijoux qui donne une, une spé spécifique sur les, euh, les les unités de siège continuons donc au niveau des events puisque c'est pas tout Lilith nous a sorti un petit event comme prévu pour Marguerite et regardez moi ce prix sur iOS pour débloquer la Deuxième fil, j'ai failli faire un malaise. 24 balles, 23,99. Alors, confirmez-moi en commentaire. Je pense que sur PC, on est peut-être à 20,99€. comme sur Android, soit 2 euros de moins, 21,99 peut-être. Dites-moi bien, 3 euros de moins ou 2 euros de moins. Regardons bien ces deux fils. Alors, ce commandant déjà, Marguerite, hein, elle est, euh, elle a l'air intéressante. Il va falloir la tester. Elle n'a pas l'air oufissime, hein, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Elle a l'air intéressante à tester. Elle, on va avoir les tests très rapidement, puisque ceux qui décident de débloquer tout de suite Margaret, Marguerite, eh bien, ils auront, Marguerite Invictus, ils auront immédiatement les 10 cultures pour la débloquer. Et vous aurez encore 10 cultures de plus, encore 10 cultures de plus, donc... La file gratuite, vous aurez 10 sculptures à la fin et la file payante, vous en aurez 10, 20, c'est bien ça, 20, 30 et 40 et 50 au total Soit normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous la débloquez avec les 10 gratuites et il vous en reste 50 par la suite. Donc 50, ça vous permettra de monter 10-10 euh, le premier skill, ça fait 20, il vous en reste 30, 15-15, donc normalement... Avec ces 50 sculptures, vous passez la première compétence, c'est Miramis du Nord à 5. Donc vous êtes déjà en 5, 1, 1, 1 sur Marguerite si vous décidez de lâcher les 24 balles. Alors, si on regarde bien hein, sur le papier, hein, 24, allez, 22, parce que je suis sûr que sur PC c'est 22, voire 21, disons, allez, 22, 22 balles pour 50 sculptures. Évidemment, sur le papier, 50... Ouais, 50 parce que les 10 qui sont de la file gratuite, tout le monde les a, même sans rien mettre. Sur le papier, ça paraît plutôt pas mal parce que les autres items hein, sont totalement éclatés. Donc, sur le papier, ça paraît pas mal du tout. Regardez, hop, hop, hop, j'en fais 3. Comment obtient-on les sculptures Chanter, enfin les sculptures, les louer, pour louer les louanges. chanter les louanges de la reine et applaudissez sa victoire pour augmenter le niveau de vos récompenses. Utilisez des gemmes pour débloquer une deuxième colonne de récompense. Euh, bah non, en fait, c'est pas des... Enfin, sauf si j'ai mal lu, euh, les gars, c'est pas des gemmes, hein, c'est utiliser de la thune pour la deuxième colonne de récompense. Hein. Donc là, ils se sont un petit peu ratés. utiliser des gemmes pour débloquer une deuxième colonne de récompense. Débloquer une troisième couleur, ah non, une deuxième, mais là, alors en revanche, soit euh, j'ai rien capté, soit je n'ai pas vu, ah, ils sont pas emmerdés les mecs, ils ont fait copier-coller des autres events où il y a, une vous savez, les events saisonniers, où il y a une file qui est gratuite, une file à 7000 gemmes et une file où on peut acheter le pack à 10 balles, ils ont tout simplement... Copier, coller. Vous devez être actuellement en saison de conquête pour participer à cet événement. Lors de début, blablabla. Quand vous atteignez le niveau maximum, toutes les louanges restantes sont échangées contre un nombre équivalent de packs, de ressources, de niveau 1, une unité à chaque fois. Et il faut être de niveau 8. En revanche, sauf si je suis totalement éclaté, je n'ai pas vu où il est écrit. ou comme... Ah si, il faut cliquer dessus pour obtenir la louange. Donc, terrasser les barbares si vous êtes en KVK, les amis. Évidemment, retournez sur votre royaume d'origine pour terrasser les barbares et enfin, enfin en masse. Sinon, ça va vous coûter une blinde de points d'action, sauf... Si vous voulez justement claquer vos PA et augmenter votre niveau sur votre KVK également, votre classement. Collecte en ville, c'est tranquille. Récolte en... sur la carte, c'est également tranquille. Donc vous doutez bien que pour arriver au niveau 15, tout va jouer sur terrasser les barbares. Et je me demande à combien va être le palier 15. Est-ce qu'il va être bloqué à 200 C'est ce que ça donne normalement sur les events saisonniers. On verra bien. Mais pour en revenir au prix, 22 balles, 50 sculptures. Sur le papier, euh, c'est pas cher, c'est pas cher euh, si on considère que c'est 50 sculptures génériques. Mais 22 balles pour une, un commandant qui va peut-être être en carton. Je vous rappelle hein, le précédent, hein, je dirais la jurisprudence Lubu euh, qu'on devait acheter via un pack et qui était totalement éclaté ou encore une fois hein, le maître en la matière des commandants qu'on a pu acheter et qui est totalement éclaté oui je l'ai hannibal barca le roi de l'éclatage éclataxe au 12e sous-sol celui-là et pourtant on le paye via des packs VIP donc attendez les rapports les amis avant de lâcher si vous hésitez hein, votre petit billet sur marguerite évidemment dès demain probablement plus tard jeudi, on en aura et je ne manquerai pas de vous en arroser. Je vais vous en sortir dans tous les sens. Hein. Sur Marguerite probablement comme sur Babour. Donc ne manquez pas ça les amis. On a fini avec les events. On va parler à présent les amis KVK avec L'énormissime ouverture en terre du roi hein, qui monopolise tout le monde déjà pour y accéder. C'était tendu. J'espère qu'on va pouvoir la voir. Qui va pas nous dire trop de personnes veulent voir ce KvK. On a toujours 5 royaumes impériums, hein, le 1960, le 1365, le 1175, le 1534 et le 1093, on est monté à 7 en point, voilà, il n'y a pas trop de personnes à cette heure-là qui cherchent à visionner ce KVK, il faut dire, c'est la nuit chez nos amis coréens, donc ça aide, regardons ce qu'il se passe en terre du roi. Alors en rouge, vous avez... Alors c'est dur à suivre parce que certains royaumes ont les mêmes couleurs. En rouge, vous avez le 1365 qui est sorti hein, par ces portes. Regardez, les GST ont pris les portes de niveau 7. Et ils sont bien autour de la zigourate. Hein. Ils ont bien tout bloqué. On a, ils ont soutien des SS-34 hein, sur ce flanc-là qui renforcent. Mais regardez, les SS-34 hein, sont déjà en train de se faire repousser au niveau de leur porte. Ça brûle, ça brûle en feu. C'est normal, hein. c'est tant d'axe pour eux. Ça brûle puisqu'ils sont face aux 60 GT qui ont tourné stratégiquement. Hein. Ils ont quitté le front du, euh, du 1365 et qui sont donc en train de brûler tous les flags. C'est là que le fight se passe. À en voir les points blancs, ils sont en train de brûler les drapeaux des, euh, des, P, des PX, des SS34. Hein. Mais ça renforce quand même et ça cherche à poser et à tenir. Ça peut tenir, hein. ça va être très chaud, mais ça peut tenir, on va voir s'ils arrivent, je leur souhaite de réussir à tenir le plus longtemps ce front. De l'autre côté, hein, ils ont fait bloc, ils sont descendus jusqu presque jusqu'à la zigourate et on n'a pas encore un point de contact entre les BLN du 1365 hein, et juste ici donc les 60GT. Qui sont là en force, ils ont annoncé, Léopard le roi a annoncé que tout se jouera en terre du roi. En bleu, vous avez évidemment hein, leurs alliés, les 86 NS qui ont un point de contact ici. Et vous le voyez, hein, ça se frite de ouf, ça défend de ouf. On a un gros, gros fight, hein. on a d'un côté les BLN du 1365, de l'autre côté les 86 NS ça se frite sévère, l'enjeu va être ce flag et il veut empêcher, ils veulent l'empêcher. évidemment qu'ils avancent sur leur contact pour lancer des doubles et des triples rallyes sur leur flag avec l'appui des 60 GT. Ça c'est juste sur le flanc à l'est car de l'autre côté, au sud, on a évidemment les 62 JP qui sont arrivés en contact avec la grande, sur la grande zigouate. Et surtout, les amis, on n'en parlait pas, j'étais discret. Le 1093, hop là, une petite fausse manif, le 1093, qui est, lui, en contact direct avec le 1365, hein, le choc des deux impériums les plus peuplés de ce KvK et d'un côté, on a un flag des 93T, hein, l'alliance la plus lourde du 1093, et en face 2, on a Mimi, qui est venu là, vous le voyez, hein, Mimi, elle est une toute petite zone, elle s'est mis là, elle est détente, hein. ils ont ce front là à tenir, mais bon, c'est pas face à n'importe qui, évidemment, c'est face au 10.93, et on a Parfum of Mimi, qui est là, qui a perdu déjà près de 100 millions de puissance euh, sur ce premier compte, ça fait plaisir, pour ceux qui disent qu'elle ne perd pas de puissance, 100 millions, c'est déjà plus que ma puissance, c'est presque plus que mon maximum de puissance, je suis monté à 120 millions, un truc comme ça, 116 millions peut-être, et de l'autre côté, évidemment, on a les mêmes baleines et le 10 93 hein, est sur plusieurs fronts, puisque bien évidemment, il a aussi un front de fight face aux BT. Hein, les BT de l'Alliance Ten, ça fait du lourd sur ce front-là. Ils doivent... Combattre et tenir. Est-ce que ce flag, ce flag était en feu? Il est à présent en contestation. Le 10-93, c'est pas leur heure la plus haute. Ils ont soutien des GST. En plus, euh, les BT, le 10-93 est pas à son maximum. Ils ont besoin d'archer. Ouais, effectivement. Il y a besoin de renforcer Gilgamesh Henry V. Voilà, ils sont en train de manger un double rallye. Un rallye des BLN, un rallye de l'alliance bot, hein, de l'alliance de la coalition bot. Un un autre rallye des têtes, c'est ce qu'ils veulent lancer au nord avec les 60, J, euh, les 60 GT, très très lourd hein. est-ce que euh, le drapeau va tomber je pense qu'on a qui là On a un joueur qui n'est pas une méga baleine, mais il peut avoir plein de, euh, de joueurs dedans. Est-ce qu'ils vont réussir Alors, on a euh, un, deux binômes, des binômes classiques dans tous les sens. En défense, on a Zenobia YSS, très solide. De l'autre côté, en attaque, on a donc Gilgamesh Henry V, très solide. Alors là, euh, perso, je préfère Boadissé Henry V, dans l'autre sens. Henry V, euh, Boadissé euh, pour euh, le style. Sur euh, les rallies, mais Gilgamesh Henry V, c'est Extrêmement solide évidemment, surtout quand c'est un joueur des BLN, il est euh, au max, on a aussi Attila, alors avec qui est Attila Je dirais qu'il est avec Nevski normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est Attila, Nevski, est-ce que Zenobia va céder Pour l'instant hein, ça tient, ça tient des deux côtés, ce rapport sera énorme, ah ça renforce, hein, ça renforce bien faut savoir que si ils perdent sur ce point là ils vont pouvoir directement rentrer dedans donc l'enjeu est fort pour les trois alliances, hein, mais surtout pour le 1093 qui pourrait se retrouver en très mauvaise posture puisque ça leur permettrait de rentrer directement dans les terres si ce flag venait à être détruit. Alors évidemment, il faudrait qu'il brûle, il faudrait d'autres puisque puisqu'il est encore élevé, hein, 7000 sur 8003. Euh, ils ont encore euh, une ou deux heures de brûlage avant que le drapeau disparaisse, mais ça va être très chaud et euh, on a l'impression il bah, y a un contre Rally qui a été lancé avec euh, notre ami euh, Bertrand Nevsky euh, sur euh, Gilgamesh mais ça peut quand même tenir vous le voyez, hein, ça tape sec bon, s'il voulait vraiment le faire tomber, là, les BT et euh, les JST il suffirait euh, qu'il swarm euh, soit le rallye, soit le flag ah, ça va céder, regardez ça va céder, ça va céder, ça va tenir le contre rallye avec euh, notre ami Bébert, il s'est fait éclater euh, la tête puisqu'ils sont en train de tous dégager donc voilà, ça va tenir le drapeau, et voilà, ils ont réussi à mettre en feu le flag, et là ça leur remet des petits coups hein, pour, pour bien achever euh, toutes les troupes, ah ils l'ont repris ah ouais, non ok, c'est pas ils l'ont repris, c'est juste ils ont euh, remis des troupes immédiatement euh, dedans, du coup ils leur Tape hein, pour pour bien leur mettre le sum Franchement, un très beau très beau double rallye avec un contre rally qui a dû durer un certain temps à mon avis, donc s'ils arrivent à s'infiltrer là, ils pourraient repousser totalement le 10-93, tout va se jouer dans les 48 prochaines heures, mais sur le papier et au regard de ce qui s'est passé durant la nuit, c'est avantage au JST et sa coalition, évidemment je ne manquerai pas de vous tenir informé de ce qui se passe sur le plus gros KVK pour le moment de l'année les amis et cette terre du roi qui va être